sur cette manette, donc euh, je l'ai tester. j'ai pas mal joué dans une sur GTA, elle est vraiment impeccable, hein. il y a une prise en main qui est nickel, le poids elle est pas trop long, pas trop légère, elle est, elle est vachement costaud. donc euh, la prise en main elle est vraiment bonne, les sticks euh, sont bien, sont bien sensibles, on sent que c'est costaud, on peut y aller dessus, les boutons c'est pareil, le ce seul reproche que je vais lui faire, c'est au niveau des boutons là sur les côtés, euh, vous montrez que les boutons sont inversés. Le A est là est sur la droite, le Y sur la gauche, le X est en haut et le B est en bas. Alors ça peut perturber euh, sur les jeux. Après, c'est un coup à prendre. Euh, savoir qu'il y a certains jeux qui sont paramétrables euh, au niveau des boutons, donc vous pouvez reprogrammer euh, en fonction de, de vos goûts, de vos préférences. C'est vrai que ça peut perturber un peu. Après, euh, ce que je note aussi, c'est que euh, la connexion sur PC s'hiver uniquement. Donc le Bluetooth est réservé pour les mobiles et euh, la Switch. Euh, au niveau du câble USB qui est tourné avec, il n'est pas réussi à la connecter, je ne sais pas si c'est un câble de données comme ils disent, donc je n'ai pas pu. Heureusement j'avais le câble USB-C de mon téléphone sous la ma main et euh, la connexion s'est faite du premier coup, sans problème, ça a été tourné de suite euh, par mon donc Je suis sur Windows euh, Alors si jamais vous comptez acheter cette planète, prévoyez d'avoir un câble USB-C et de préférence assez long, euh, sinon c'est serait <rire> obligé de jouer vraiment devant l'écran. Euh, voilà, en plus ce détail, euh, moi je la valide, hein, elle est vraiment bien, il n'y a pas de souci. elle hein, est grave, euh, je, je, je vais l'opter moi pour manette de jeu, je vais me servir, donc c'est une manette euh, qui coûte 18€, donc par contre pour 18 balles, euh, elle fait le taf, elle est vraiment bien, il n'y a pas de souci. il les, les yeux fermés, voilà juste prévoyez, prévoyez un bon câble USB-C si vous voulez sur PC.